Ça, so, selon so ma peuple là. Moun qui sou au de là, évite le Entre-temps, il y a résultats pour le bail. Pendant que parle la société, Matin on descend kafou, nan Pierre descendre, gen me suis retrouvé en me Matiam descend Kafou, nan Rouyel Pierre Suli, Parce que te gen funérailles de soldats tombés avant hier. Qui se taille son ak Josué. Ma bouske Toro on de Chris la Tiboa tre le Chris la. Avec Togoun de 54 tre le POG. N'ayon kache. Chris la avec P.OG. Bon man de policier Kafou qui a envi, envie qu'on prenne envi, au kounia parce que me te parler longtemps monsieur et éviter bam dis nous éviter traite nan miton, par exemple bam dou éviter traite ma men sont traite mik mic son traite parce que m'a garder statue n'yo ka plein pour de soldats tombés. yo éviter nek sa yo, hein? et traite ouais yo yo. une blague là éviter de traite ça yo ma men mik mic c'est de traite c'est moins qu'a avec nous parce que le mal check sou sous yo, m'a gade moué -e, par exemple, m'ik m'ik, kap diro, oh, Alain pè, et eh, eh, ti jeune Alain pè frem yo, Alain Pe, fremy -yo. Alain -pe fremy -yo. Fremy -yo, oui. Ça dit, m'ik m'ik pas bon moun. Attention, et pas bli m'de dîm que m'ik m'ik, monsieur se bon soldat, chris la, ti moun chris la place, surtout dans Mariani. Donc, évitez Ça dit, m'ik m'ik pas -pa kanamitan nou. Son jembalé non mais nous, grand timoun, et kale jenou. Son nous. Mik, mik, avant y'a maïmen de y'a ta kriye doubou yo. Veyo. yo, Ve Berni, yo tout a plein. Hein? Eh? Yo tout a plein. De parven y'a mik, mik a plein. Force, bro pam. Micha plein. De parven y'a. Hein? Eh? De y y'a la yo, Frem. Dim si si se menti non. Sa di se c'est frel qui tombe. Neg sa pa kanami nou. Parce que m'de di, neg la ko di yo. Speedy, Veyo, eh bien, je vous bon opération fouille qui fait dans 18 lames Je On dis, oh oh, t'as semblé la vie ou ka fou, dat m'a parlé. Pendant m'a parlé là, équipe au jeu. monsieur avec Chris la, préparons attaque pour tout policier ka fou. Surtout nek qui participe dans l'assassinat, deux soldats qui se Tyson et Josué. Son GTT déballé nous parce que bon me dit nous moi même bon me dit nous un petit bagaille on pas de à monde on dit ça déjà son petit coupment à pays, pays. comment pour notre pays pour bandi prendre net ça ça veut dire pour notre pays pour bandi prendre rien bailler comme ça ça il faut que la vie reprenne dans cafou. normalement matin là pendant les funérailles là gon fouille qui fait dans 18 lames saisi yo fouiller tout nèg de la tête au pied tout soldat appelent au Jal caché. Pendant ma je parle la typité, je vais pour le pied dans 54. Depuis le descend y a descend ni. Depuis le descendant, il y a descend ni. Aïe, aïe, aïe. On dit bien, il dit, mais nous mais nous lave menou. Lave, nous lave, menou. <coughs> Parce que, j'en parle là, la société, pour me débarrasser de l'énergie. C'est respect sport pour faire. Faites-le couvrir là la guebelle ou pas qu'un policier, et eh puis c'est dans le gang ou entre. Ou pas qu'un policier dans la gang ou entre. Qui ça ça veut dire? Et cette fois, français, l'homme qui parle français, Bon er, oui, a un de On a dénoncé dans la caravane, il y le un derrière de lui. Il y a un peu Monsieur n'a pas y a un oui, de l'homme. oui, oui. Alors que, debout de la caravane ou de Chris là, oui, eh a un y a caravane Parce que, tellement, il y a policier me parle mal dans la caravane, finalement, n'a y a eh, parce que tap gade mwè, on bakop, e, yudmoud debake, bim, mwè bakop garia debake, eh, parti bagay gene kafou yo di ala, m'ap chè, on enterre m'en sa monsieur, Pour chris la bala, oh l'éternel, on brie, on brie, ouè, on kwe nan délivrance Haiti En vérité, mwè kwe nan de souwe jodi ala, enterre m'en josu ak taï fête, chris la, le monsieur a Kafou, c'est un président de la République. Monsieur parle aujourd'hui, on croit que Haïti a délivré. Femme confiance. M'kle sou ça oui. Sou oué j'ou a la. Enterment deux de chefs gangs sa deux bandits sa, oufet, de sa la, ou fait. Deux soldats ça ou fait nan kafou. Chris la parle. POG parle. POG, oui, tibite, oui. Oh, sous oué sa ou parle la société. En vérité, je crois que travail m'a pas en vain. Et m'a été assuré que nous jouons une délivrance paysan. croit ça m'dou là. Parce que Chris là, c'est monsieur commande kafou. Monsieur Pigou machin gaz lié nan kafou. Et pendant ma parle là, voir là, menti don. Monsieur Karl Kafou, sauf s'il si ta fou. Mais si monsieur pas fou, Li pape ka descend kafou. Pendant de ma parle là. Je ne vais pas vous dire de moi. Je ne Mais bon, m'dou. pendant ma parole parle là, sauf si monsieur tafou fou pour le descendre, ni monsieur ni père e yo tous les deux pour qu'on kafou pendant ma parle là. Et je dis à m'dapter, je m'a descendre, je vais chercher, je vais je vais pas vini. Ils ont pile, monsieur. Mais ben, nous besoin de ça, monsieur, nou pa vini, pas bon, vini. descendre à terre. M'en prenne, m'en vire dans Pierre Sulia, la descendre descend, m'en vire tout à a terre, a la monsieur, m'en vire bon kaïti gade monsieur, ah, ça k passe la, n'a la champil, ah n'a la champil, oui, ou prenne qui donc n'a sa yo, caravane nan chavire, pendant ma parle là m'en rende m'en compte que c'est chinois n'a a parlé ta pas un pa problème, eh bien la société m'en crois que n'a gue ou délivrance pays sa, li pas trop loin, elle pas trop loin. Eh, parce que tout, monsieur son tout gondelier ma vin sous ça demain si je veux m'a montré une sous qui base que me dit que nèg ça aussi tout gondelier c'est une image monsieur OK bon gardez moi yes mais monsieur là côté toi mais même monsieur un hein, chef gang ça Chris là délié. Je dis à m'a cherche, monsieur m'a pas pas un problème OK hein pas un problème bon pour un premier ami en ligne m'a dit bonsoir et bienvenue allô T'as le beau café en ligne, t'as le mon seconde. Bon, mon seconde. Bon, regardez-moi. Est-ce que me vous? Bon, les peut-être Eh ben, qui ça qui ça non, Parce il s'est e se ou ou, ou eh eh eh ou Oui, écrit moi et puis je m'ai informé que informé je me suis que je informé que que que c'est que de je qui ça Mm -hmm. keep luckily keep luckily keep luckily la, <laughs> we, je pas vous pour mais vous avez un numéro vous C'est honnêtement, parce que le numéro. numéro numéro d'abord, et puis pour capable de parler, de parler. Désolé. Eh ben, merci, parce que vous avez l'autre monde, mais c'est ça pour faire. De toute façon, je vais nous mettre les marques, informer la police sur ça avec okay. ma ok, ma, mais ma fait, tout. Ma mais, fait tout pour pour ma veut pour mon numéro ça numéro de machine. Merci, merci. Donc c'est premier